Salut et bienvenue dans ce petit tuto question réponses consacré à Inkscape. On m'a demandé comment préparer un document pour avoir les bonnes dimensions pour refaire un patron. On va aller dans Fichier Nouveau. On va importer notre modèle, fichier, importer, modèle, ouvrir. OK. On va changer ici dans les préférences du document l'unité. On va passer en centimètres. Alors pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier et pour dézoomer c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer et shift molette pour dézoomer. Pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux me déplacer dans mon document. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un petit segment de 20 cm qui correspond à ce qu'il y a sur l'image là. Donc je clique sur l'outil courbe de Bézier. je clique pour faire un premier point, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je fais un deuxième point, j'appuie sur Entrée, je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer des Objets pour avoir en fait la longueur. Donc on a une longueur de 2 895 cm 895, donc moi je saisis 20 cm, j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais mettre une petite couleur rouge pour qu'on puisse bien voir cette longueur. Donc, il va falloir adapter l'image en fonction du segment qu'on a créé ici. Donc Je clique sur l'image. Je clique une deuxième fois pour faire apparaître, vous voyez, la petite croix. Je vais cliquer là-dessus pour que la croix puisse être aimantée par rapport donc, à notre segment ici. Le segment que je vais bien placer à cet endroit-là. Voilà. Je, je clique une première fois sur l'image. Une deuxième fois, la croix apparaît. Je clique sur la croix. Je la déplace ici. Grâce au magnétisme, je suis sûr qu'elle est bien placée au bon endroit. Donc Je dézoome. Je clique une deuxième fois sur mon image pour avoir les, les flèches de transformation. Je clique en appuyant sur CTRL et SHIFT pour garder les bonnes dimensions et puis pour agrandir par rapport donc au centre de rotation. Donc Je dézoome encore. Je vais mettre une épaisseur plus importante. Voilà, j'agrandis et je fais correspondre donc les 20 cm d'inscape aux 20 cm de l'image. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on va faire les différents segments et on peut mettre des guides. Alors pour mettre des guides, c'est facile. On va cliquer ici et on va déplacer. Et grâce au magnétisme, mes guides vont se positionner correctement. Alors si les guides n'apparaissent pas ici, on fait CTRL R pour les faire disparaître ou réapparaître. Voilà pour ce petit tuto questions réponses, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.